Ok, est-ce que vous êtes prêts à finir ce jeu, les gens Let's go Oh non Oh non, je suis trop déçu Pourquoi tu m'as fait ça et, et pourquoi Pourquoi oh, tu m'aimes pas En plus il me fait claquer des îles. là Oh non, je suis trop déçu, pourquoi il m'aime pas? J'ai même pas une note, j'ai pas un truc pour me dire ce qu'il faut faire. Ah si, voilà. Ah putain, il m'a tellement mis en PLS le truc. Oh, J'étais en mode, allez, on finit le jeu, let's go! Et là, ta gueule. Ta gueule! On sait pas ça les mécanismes, c'est quoi les... Ah non, les mécanismes, je me souviens. C'est au fond, à droite. On prend la prochaine à droite. L'épisode sera. Enfin la fin du jeu sera peut-être coupé en, en deux parties, hein, voire même en plus. Je verrai en fait ça dépend de, de, si la fin du jeu est vraiment proche ou pas. Bon, c'est bien là, je crois. many les... Ah oh, c'est là les mécanismes. Ok ok. Oh, Alors qu'est-ce qu'on peut faire Aïe ouf, ouf, oh, oh, oh. ça fait malin. Enfin, je savais pas si ça fonctionne. Je sais pas, euh... je vais mettre un peu pour bloquer, mais... Je peux pas mettre un truc pour bloquer. Je peux pas mettre la tête du, du grand courant. Hein. Genre enfin, pour bloquer un engrenage, ce serait pas mal. Est-ce que je dois pas le faire à la main pas Comme ça. Je pense pas, mais. Ok. Donc c'est bien ça, faut bien bloquer les Alors, qu'est-ce qu'on peut avoir pour bloquer les ronds Un truc Oh, il est faux. Là, je vois rien. Peut-être plus haut, on a un truc une bonne grosse pierre là, une bonne grosse caisse, ça même peut-être. Vas-y on tente, hop là. Ah putain il casse les couilles, là. Je vais devoir aller chercher un truc à l'autre bout du château. Voilà. Et alors. Ah voilà, c'est ça, genre il faudrait une grosse caisse en fer. Je peux pas. Peut-être la, la, la caisse à moitié en fer. Ah je peux pas, non. Oui, machin. Allez, bouge-toi, là. Les abonnés attendent alors que tu cours là. Voilà, nice. So nice. So nice les amis, so nice. Et voilà, ah, putain je le, je le sentais j'allais le dire, j'allais dire là on va tomber sur un vieux FDP. Là je le sentais. Après jusqu'où il va venir cet Il va venir ici. De toute façon s'il vient je cours, hein. je cours je passe le portail, Prends la tête du poteau là, clac, hop là. Et il est là hein, je l'entends. <rire> Putain est-ce que je tente ou pas Je peux pas, genre sur le pont il va me bloquer le mec. Ah le gamin <rire> En plus c'est le mec qui one shot Ah c'est pas l'ombre c'est le mec qui one shot, oh mon dieu. Oh le gamin tourne à droite, mec. Ah, faut pas que je le regarde, faut pas que je le regarde. Faut pas que je le regarde, sinon elle va... Oh non, clore comme de l'eau de roche, nice. Vas-y, le gamin, il tourne à gauche. Vas-y, va te faire foutre. Je fais quoi Ça sert à rien que je tourne de passer, j'arrive à me one shot, je, je pleurerai. Ça sert à rien Ah rien. J'aurais d'y aller, là. D'accord, quoi on va jouer safe, on va attendre qu'il revienne. Oh, putain, il a carrément disparu en fait. Il a disparu là-bas. Et là, il me tombe dessus. Il me met un gros screamer. Rien du tout. Ah là, là, je suis trop excité, je suis trop excité. Nous y voilà. Le sanctuaire intérieur. Let's go. Aïe, aïe, aïe, aïe, aïe. Je vais pas regarder derrière, dernier qu'il se a Ah merde, y'a des trucs. Oh, vite, vite, vite, vite, vite. Ah oh ouais, donc là, je dois, genre, je dois courir. Qu'est-ce que quoi Je dois faire quoi pour... ça Non, ça sert à Non, oui. Bien, oh, je dois faire mais sa tête là The fuck c'est quoi ça Wow le mec il est pas bien Ah je suis en PLS là lâche comme ça là Ah je suis en PLS Allez allez on se relève allez Ouais j'ai arrêté de me piquer en fait Genre j'ai un peu forcé je crois. Mon mec il est pas bien. Ok d'accord on ouvre une autre salle. Ok je vais me piquer des deux côtés. 20 c'est pour August. 1839. It's not fair. I'm not to blame. I've been manipulated, Alexander. I will kill you for what you have done. If only the shadows. on voit qu'il s'est fait manipuler. Hop là, on se pique. Ok. Qui hein. était okay, de côté, ça a duré la porte, ça n'a pas ouvert la porte, génial. Qu'est-ce qu'on fait maintenant Merde, par contre. Là, je, me... je prends vraiment des dégâts par contre. Ah voilà. allez, fallait que j'aille sur le site. Vas-y, dis-moi, tu t'es ouvert, Alors. toi. un moyen d'ouvrir. Ouais, bon, ça, ça C'est pas du tout. Je prends tellement cher que je dois me piquer de ouf maintenant. Mais pas de dégâts. Je suis de nouveau en pls. Merde, comment cette porte appuyer dessus. Oula. Oula. Oula. Ah mon mec il est pas bien là. Et on va rester appuyé dessus, on va voir ce que ça donne. Allez c'est bon. bon. Nice. Bon. Allez allez. Relève-toi. Allez. Allez, mine toi le cul. Aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe ah, Je douille, mais je douille. Enfin, depuis le début de l'épisode, le nombre de... de heals que j'ai claqué c'est incroyable. J'ai ouais. fait moi ça, putain, je fais pas gaffe en plus. Vas-y, viens là, je te prends, 1-1 one -one. Je te prends, 1-1 Chambre de l'orbe. Dernier chapitre du jeu. Bon, on est chaud, les amis. Je, je vais arriver, je vais prendre en 1-1. One -one. Je suis chaud. Je suis chaud. Il est où Il est où Il est là. a de run some pas moi le méchant, j'ai rien fait... Ah d'accord. Agrippa, je vois rien du tout... Agrippa, euh... je vois rien du tout en lui, je sais pas qui c'est. C'est juste qu'il a pas de mâchoire. Et <rire> là, tu sais, je fais le net pas respectueux, genre pendant qu'il fait le discours de fin et tout, je me barre, je retourne dans l'autre salle. T'sais. C'est tellement irrespectueux. Qu'est-ce qu'on fait à partir de là Ah Il est sur le point de tomber. Hop là Allez Allez, pète-toi, je sais Vas-y, il y a bien une pierre. Mais comment cette merde ah, Je prends des dégâts. Aïe, aïe, aïe, aïe. Merde, je fais comment Agrippa, aide-moi. Je peux pas le casser avec ta tête. Non, même pas. Mais, <rire> faire quoi Quoi, genre il n'y a rien dans la pièce il a rien utilisé ah, le pylône sur le point de tomber, merci mais... qu'un momento euh... ah, j'arrive pas à les péter ces pylônes à ah, tête si je bruine ah ouais Il ben, y a tout qui fait mal, c'est Il ben, y a une main pour te faire cliquer, mais tu prends des dégâts. aussi. Voilà, c'est bordée. Taras, la prends en 1 v l'ombre. la prends en 1v1. Okay. Aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, ça aïe, ça en Ah fait, hein. c'est pas enfin, je meurs dans tous les gars. Ah, je meurs, Ah, voilà, c'est ça, la fin du jeu. Bah, bravo, bah, bravo. La fin du jeu, je fais tout ça pour mourir. c'est typique des jeux d'horreur, ça. Tu fais tout, mais tu meurs à la fin. Je t'emmerde. T'emmerde. Et voilà les amis, Amnesia The Dark Descent est terminé. Moi j'applaudis. J'applaudis toujours à la fin d'un jeu. <rire> J'ai peut-être même verser une petite larme. <rire> non je déconne en tout cas, c'était bien sympa de faire ce let's play avec vous. J'espère qu'il vous a plu. Bon, euh, je ne l'ai pas fait depuis le début le jeu, mais euh, je trouvais vraiment le début qui n'était pas intéressant. Mon seul c'est que vous n'avez pas vu la, la petite bête dans l'eau dont je vous ai parlé tout le long. Euh, bah, bah voilà, bon, c'est pas grave. Donc encore une fois, j'espère que ça vous a plu ce Let's Play. Moi, ça m'a vraiment plu parce que j'adore les, les jeux d'horreur. Et euh, justement, je voulais vous parler du prochain Let's Play parce que je compte pas m'arrêter là. J'ai vraiment kiffé. Ce sera encore une fois un jeu d'horreur, bien sûr, parce que je vais faire toute une série de Let's Play sur les jeux d'horreur. Et donc le prochain, vous connaissez tous, c'est sur... C'est Alien Isolation. Du coup, on va partir sur Alien Isolation. Et il y a un petit bonus. C'est euh, un jeu que j'ai précommandé qui devrait sortir bientôt. Qui s'appelle Perception. Qui a l'air vraiment génial. C'est par les créateurs de Dead Space, Bioshock, etc. C'est un jeu où, en fait, on est, on est aveugle. Et on se repère par rapport au son. Un peu comme Daredevil. Je ne sais pas si vous, je pense que vous connaissez. Et, euh, et allez voir les... Les... Euh, les... Euh, merde, comment ça les trailers sur... Euh, Internet, il a l'air vraiment énorme, et du coup je l'ai précommandé, j'aimerais vous faire une vidéo le jour de sa sortie, mais le problème c'est qu'il ne donne pas la date de sortie du jeu, du coup il peut sortir demain comme il peut sortir dans un an, et je sais pas en fait, j'espère être informé à temps, et euh, pouvoir commencer le let's play euh, le jour de sa sortie, même s'il doit couper en plein milieu du let's play de Alien Isolation, moi, tant pis, hein, ce sera comme ça. Du coup, fin du générique, juste quand j'ai fini de parler, c'est magnifique j'ai bien kiffé Amnésia, j'espère que vous aussi. C'était Tipsyron, on se retrouve pour le prochain Let's Play sur Alien Isolation. Donnez-moi votre avis, laissez un pouce bleu et abonnez-vous si ça vous a plu. Faites tourner comme d'habitude. C'était Tipsyron, gardez la pêche. Oh, j'ai du mal à parler. Allez, ciao tout le monde